Ce ne sera pas possible, Diane. Nous n'avons pas assez d'espèces pour ce type de projet. On va devoir laisser tomber. Surprise oh. Papa, laisse tout tomber. D'accord. J'ai une surprise pour toi. C'est un bricolage que j'ai fait dans mon cours d'or plastique. Oh, un autre bricolage? Mmh. Hey, C'est si gentil, mais tu sais, il n'y a presque plus de place sur le frigo. Oh, Ça ne va pas sur le frigo, papounet. Oh, mais mais attends un petit peu. Qu'est-ce que... C'est qu en -ce que, radis? Qu'est-ce oui. que tu as fait? <rire> j'ai sculpté F, B, D, D sur les radis comme sur mon badge et ma tasse. Oui! <rire> ben, bravo! <rire> et ça, une belle couleur, le radis, hein? Oh, c'est <rire> tellement une belle couleur! <rire> T'es content, papounet? Non mais oui, oui, ma pépinette. Mm -hmm. Tu sais à quoi ça me fait penser? Mm -hmm. Il y a une fête qu'on appelle la nuit des radis dans une ville mexicaine. Regarde. Oh. Oh. Oh. Wow! Là-bas, il y a une journée dédiée au radis. Un grand concours de sculpture y est organisé. Mm -hmm. <rire> Un concours? Oui, regarde. Wow! <rire> oh, oh c'est super joli! Mm -hmm. On dirait de vraies personnes! N'est-ce pas? <rire> oh, wow. C'est très impressionnant! Mais Papounet, ça me donne une idée! Je vais aller sculpter un monstre spatial qui fait du chef sur un radis! Mais <rire> il faut participer au concours! <rire> Quelle imagination! <rire>